Il pourrait être utile, dans un premier temps, de, de, euh, finalement de rebrosser le paysage de la, la propriété intellectuelle, qu'est-ce qui est protégeable et pourquoi, avant d'arriver aux questions très pratiques et très concrètes qui sont souvent attendues euh, par les ingénieurs et, et cette communauté. Alors, euh, une question qui nous est euh, très fréquemment posée, c'est euh, « J'ai une idée, comment la protéger ?» Et en fait, on ne protège pas une idée. Une idée, elle n'est pas protégeable en tant que telle par un droit de propriété intellectuelle. Une idée, c'est euh, un concept, c'est abstrait et on dit que les idées sont de libre parcours. Chacun peut avoir des idées, euh, chacun peut avoir des idées similaires, mais à partir du moment où cette idée prend forme, où elle, elle commence à être concrétisée, elle sort de l'abstrait finalement, euh, alors elle pourra donner prise à un droit de propriété intellectuelle. Mais euh, juste lorsqu'elle est très abstraite, euh, et qu'elle n'est pas encore une esquisse ou une ébauche ou un plan, euh, elle n'est pas appropriable. Il y a un, un arrêt de, de jurisprudence que l'on euh, cite souvent en ce qui concerne une agence de communication qui avait proposé à la SNCF de, euh, une campagne publicitaire qui consistait à mettre à disposition du public des pianos euh, à Montparnasse en 2012 et elle s'est rendue compte finalement que la SNCF n'avait pas, euh, pas sollicité l'autorisation de cette agence de communication et l'avait mise en place par elle-même. L'agence de communication a donc euh, essayé d'attaquer euh, la SNCF pour euh, avoir repris son idée sans son autorisation. Mais les magistrats ont dit qu'il s'agissait là que, de, que finalement d'une idée, c'est la simple reprise de l'idée de mise à disposition des pianos et a donc débouté l'agence de communication. L'idée n'est pas appropriable, mais l'idée, elle peut avoir de la valeur. Et euh, c'est la raison pour laquelle, même si elle n'est pas appropriable par un droit de propriété intellectuelle, euh, il est fortement recommandé d'apposer euh, de, de, quand même un petit peu par écrit et de, de, la, de la mettre dans une enveloppe solo auprès de l'INPI. Euh, ça va lui donner une date certaine, euh, ça va lui donner un, un, un numéro en fait parce que euh, l'INPI va perforer cette enveloppe solo, cette double enveloppe solo et ce sera un moyen de preuve. On pourra dire avec cette enveloppe solo que tel jour telle personne avait telle idée et ça ce sera très difficilement contestable parce que l'INPI conservera un compartiment de la double enveloppe qu'est okay, euh, l'enveloppe solo. Euh, cette enveloppe solo elle ne doit surtout pas être ouverte. Une fois que euh, vous avez commandé l'enveloppe solo qui coûte 15 euros auprès de l'INPI et que vous l'avez renvoyé à l'INPI, l'INPI va perforer les, doubles, les deux compartiments en fait, de l'enveloppe au sein desquels vous aurez mis exactement la même chose, euh, composé de quatre feuilles à peu près en, en A4, où vous aurez décrit finalement ce que vous considérez comme ayant une valeur économique, une idée pleine de, de valeur finalement, et euh, l'INPI va conserver. Donc un compartiment va vous retourner le second et les deux sont bien perforés. Et une fois que vous réceptionnez ce compartiment, il ne faut surtout pas l'ouvrir. Parce que si vous l'ouvrez, finalement, vous, vous fusillez tout, tout, tout l'intérêt de l'enveloppe solo. Et euh, l'intérêt de l'enveloppe solo, c'est euh, le jour où vous êtes euh, en contentieux, vous ferez ouvrir cette enveloppe solo par un huissier qui constatera le contenu de manière euh, authentique, finalement, euh, dans un procès-verbal. Il va constater que vous lui apportez cette enveloppe en son étude et euh, il va constater le contenu de cette enveloppe. Il va prendre un certain nombre de photographies et tout sera fait l'objet d'un procès-verbal d'huissier. Alors euh, voilà, l'enveloppe solo est vraiment préconisée et euh, en second lieu, on préconise également de faire tout ce qui est euh, NDA, accord de confidentialité, euh, par lesquels vous allez dire à chaque fois que vous présenterez votre idée à un partenaire, euh, qui peut être votre futur associé, qui peut être euh, un futur stagiaire, un futur salarié, un futur distributeur, euh, euh, une grosse entreprise... Euh, qui aura peut-être une, une force commerciale beaucoup plus importante. Euh, vous allez donc devoir divulguer votre idée. Et euh, pour essayer de vous prémunir contre l'exploitation finalement non autorisée euh, et, et injustifiée de, de votre idée, euh, vous signez d'emblée un accord de confidentialité. Et par cet accord de confidentialité, vous euh, insérez une clause expliquant que si euh, votre partenaire finalement exploite sans votre autorisation votre idée, alors il sera redevable d'une certaine somme que vous fixez forfaitairement dans ce contrat. L'intérêt est de mettre une somme évidemment la plus élevée possible pour que ce soit dissuasif et pour que vous puissiez véritablement exécuter ce contrat en cas de, de mauvaise foi de votre partenaire. Alors vous avez donc cette enveloppe solo et euh, l'accord de confidentialité lorsque vous êtes encore au stade de l'idée qui pourront euh, vraiment vous être utiles. Et en cas de manquement, si l'idée était vraiment pillée par quelqu'un, euh, vous pourrez donc vous, vous prémunir de cet accord de confidentialité et exiger la somme que vous aviez mentionnée. Euh, et puis euh, vous pourrez également le, le faire valoir devant les magistrats si, si votre partenaire est véritablement indélicat et n'accepte pas vos réclamations au titre du, du contrat. Euh, et puis vous pourrez également, euh, si vous n'avez pas pris soin d'encadrer de, euh, de, de, finalement votre relation, votre partenariat avec un accord de confidentialité, vous pourrez euh, engager une action au parasitisme.